Laetitia, Laetitia, ouais. le petit déj est servi. Waouh! Oh. Waouh, merci des céréales, canon. Bien dormi? Ouais, très bien. C'est toi qui fabrique ça, Kevin? Alors chez Delicère, euh, oui, on fabrique des céréales pour le petit déjeuner. Mais moi, je suis technicien de maintenance. D'accord, tu vas me montrer ça? Ouais, avec plaisir. Bon, d'abord, je prends le temps de déguster. Ça a l'air trop bon. Oui, puis moi, j'y retourne. Ouais, ça tout marche? Bon appétit. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici, là où j'ai planté la tente. On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis dans la Somme chez Delicère pour découvrir bah, le job de Kevin qui est technicien de maintenance. Mais d'abord, je prends le temps de déguster ce bon petit plat de céréales. Mmh. Salut Kevin Bon, je me suis régalée, je suis pleine d'énergie. Tu m'emmènes euh, Oui, d'accord. D'abord tes équipements, pour qu'on puisse travailler en sécurité. Vas-y. Wouh mmh. Nickel, bon, c'est parti oh, C'est incroyable super moderne. Il y a combien de lignes Kevin Ici on a 10 lignes de conditionnement ouais. voilà donc euh, pour tout ce qui est production et en sachage des céréales. Et toi tu t'occupes d'une ligne en particulier ou tu es amené à travailler sur toutes les lignes Non moi je m'occupe vraiment des 10 lignes euh, peu importe ce qu'il y a sur une ligne j'interviens que ce soit une panne, un réglage, une pièce à changer. D'ailleurs quelle a été ta formation pour en arriver là, chez des Alors j'ai commencé par un bac STI 2D, Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS en électrotechnique, ouais. en alternance. Et puis, j'ai fini par une licence en maintenance, euh, en alternance aussi. Et ton premier CDI, c'est ici Oui, c'est ici. Ah bah, félicitations Merci. Bon, et alors, par quoi démarre ta journée de travail euh, Après m'être changé, je vais à l'atelier, puis on passe la consigne avec l'équipe qui est postée juste avant nous. On va faire quoi à l'atelier Alors là, j'ai un, un bloc à nettoyer, tout simplement. J'ai une toute petite pièce à nettoyer. Alors ça, c'est un bloc de soudure, donc c'est pour faire des, des sachets refermables. On va démonter cette pièce-là, donc un fer. Je ne sais pas si je suis doué oui, à ton avis, quelle qualité il faut justement pour être technicien de maintenance comme toi Il faut surtout, je pense, du social et, et du sang froid. Du social, tu dis Oui, il faut vraiment bien s'entendre avec les gens. Oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs, tu pas souvent tout seul, vous bossez en binôme Oui, c'est ça. Euh, dans une équipe, normalement postée, on est même quatre. C'est-à-dire deux euh, plutôt côté process où on vient faire la création de céréales ouais. et nous deux en bas au conditionnement où on met en sachet, etc. Et tu passes au nettoyage après, c'est ça C'est bien ça, on je ramasse. J'ai fait après. tomber un bout. Je <rire> vais ramasser. C'est ça, en fait, quand on regarde, tu vois, ça ah oui, vient fondre dessus et puis c'est un peu ça. Ça, c'est l'équipe d'avant qui t'a dit euh, nettoyage voilà, à ton ça. Ils l'ont démonté cette nuit. Je dois gratter et puis ouais. Euh, ouais, faire attention. <rire> et puis le nettoyer carrément pour pouvoir le remonter, pour pouvoir le remettre en place. Ah, un coup de fil. Allô. Oui D'accord, d'accord j'arrive, ça marche, à tout de suite. On doit y aller assez rapidement, il y a un dépannage. Ah, ouais. Alors là on arrive sur une peseuse, ouais. donc en fait c'est ce qui va tout simplement peser euh, pour mettre ta quantité de produits dans tes sachets en dessous. D'accord, la bonne quantité, voilà, de... et est là tu as un souci sur la machine du coup. Ouais, voilà. Donc tu vois, cette tête là, en fait c'est elle qui vient peser la quantité de produits que tu vas aller mettre en bas, elle bloque. Le tout petit galet que tu as ici, il est grippé, ce qui fait que tu vois, les volets pour lâcher le produit, c'est bloqué. Voilà. Donc tant que ça, c'est à l'arrêt, la machine en bas, là, elle est à l'arrêt. Donc forcément, il faut intervenir assez vite. Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus, toi, dans ce métier Jamais faire la même chose, en fait. Dès que j'arrive sur mon lieu de travail, je, je fais jamais… Il n'y a aucune journée qui finit. se ressemble. Ouais, voilà. C'est ça qui me... Et c'est délicieux en particulier C'est tous les investissements, les travaux. Il y a énormément de nouvelles lignes, de nouvelles technologies. Alors moi, j'adore ça. Il y a donc des euh... belles machines pour découvrir. Ouais, C'est ça. Euh... ça. Je préfère la nuit, même si on est en 3.8. Euh, J'ai commencé en CDD, puis après 3 mois, j'étais déjà en CDI. Électrique pour la complexité. gros chantier pour tous les nouveaux travaux et les nouvelles lignes de conditionnement et au fait Kevin c'est quoi ton produit préféré ici alors moi c'est le pilot alors en fait c'est du chocolat ou du lait qui sont enroulés dans des céréales ah c'est oui, ce un petit coussin ça c'est bon ça. Bah, merci beaucoup Kevin de m'avoir fait découvrir ton quotidien merci à toi et n'hésitez pas car l'agroalimentaire recrute partout en France des femmes également n'hésitez pas à postuler quant à moi je vous dis rendez vous très bientôt pour un nouvel épisode ciao salut Kevin! Salut.